AdNode permet d'organiser les références à l'aide de groupes. Dans la colonne de gauche, faites un clic droit sur My Groups et sélectionnez Create Group. Nommez le groupe, ce peut être le nom d'un cours, d'un projet ou d'un travail. Dans le cas présent, nous inscrirons le nom de différents cours. Il est possible de renommer ou de supprimer un groupe en cas d'erreur. Faites un clic droit et sélectionnez « Rename group » si vous souhaitez renommer ou « Delete group » si vous souhaitez supprimer le groupe. Pour ajouter des références dans un groupe, sélectionnez la référence et glissez-la dans le groupe. Vous pouvez aussi faire un clic droit et sélectionner Add reference to » et choisir le groupe. Vous pouvez sélectionner plus d'une référence pour faire un transfert en lot. Cliquez sur les références en maintenant la touche « Contrôle (commande pour Mac »,« Enfoncer ». Puis glissez ces notices dans le groupe souhaité. Vous pouvez supprimer une référence d'un groupe sans pour autant la supprimer de votre bibliothèque à note. Cliquez sur votre groupe et faites un clic droit sur la référence à supprimer. Puis, sélectionnez « Remove references from group ». Ednote vous demandera l'autorisation pour supprimer la référence. Approuvez la suppression en cliquant sur Yes. Nous voyons maintenant que nous avons une référence de moins dans ce groupe, mais que nous avons toujours nos quatre références dans notre bibliothèque. Afin de classer nos nombreux groupes, Ednote offre la possibilité de créer des ensembles de groupes. Group Set. Faites un clic droit et sélectionnez maintenant Create a Group Set. Dans cet exemple, je vais diviser mes groupes par session. Il est possible de modifier l'ordre des groupes en les glissant selon l'ordre souhaité. Pour classer vos groupes dans vos ensembles de groupes, vous n'avez qu'à les glisser à l'intérieur. Finalement, il est possible de réduire la fenêtre d'un ensemble de groupes en cliquant sur le petit moins à gauche du nom de l'ensemble de groupes.